Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai décidé de vous présenter ma participation à la mini game jam numéro 124 sur Ichio. Alors, cette game jam elle est fréquente parce que qu'il me semble qu'elle se déroule tous les deux semaines. Donc c'est une game jam assez, assez simple et où il n'y a pas énormément de participants. Bien qu'ici il y en avait quand même 400 au départ et vous allez voir qu'à l'arrivée il y en a beaucoup moins. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, une Game Jam, c'est tout simplement un genre de concours où vous allez pouvoir euh, créer un projet de toutes pièces, de A à Z, normalement en utilisant vos propres assets, c'est-à-dire vos propres graphismes, vos propres sons, etc. Mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux de le faire. Si vous voulez avoir une chance d'être en haut du tableau, il vaut mieux utiliser vos propres assets que vous créez. Donc ce n'est pas un exercice facile parce qu'il faut être bon partout et vous allez pouvoir observer qu'au niveau graphisme, c'est vraiment pas bon fort. Alors, euh, ceci étant dit, euh, bah, je vais vous présenter un petit peu euh, le déroulement de ma game jam. Je me suis filmé euh, à intervalles réguliers pour vous présenter un petit peu euh, mais, euh, ce que j'ai réalisé, euh, ce que, euh, tout simplement, les, les problèmes que j'ai rencontrés. Bah, vous allez voir que c'est assez, euh, assez intéressant et puis je vous retrouve en fin de vidéo pour vous faire une petite conclusion. Donc je vous laisse visionner tout ça. Allez, c'est parti alors, il est 10h30, euh, bah, je suis pas à l'avance, évidemment, j'ai traîné un petit peu. Donc, vous pouvez voir à l'écran, j'ai euh, réalisé mon personnage. Donc, mon personnage, je l'ai créé avec Inkscape, très simple, 4 frames d'une petite flamme avec un œil, euh, ce qui me permettra d'avoir une petite animation. Et euh, voilà ce que ça donne. Alors, je vais le mettre en plein écran. Euh, hop. Et on en est ici. Donc j'ai mon personnage qui peut se déplacer à gauche, à droite. J'ai évidemment géré la physique. Voilà. Euh, il peut sauter, pas de double saut et euh, ici on peut voir, j'ai testé je suis en train de mettre en place le système en fait de vie, donc on est à 100% voir que si j'appuie sur eux pour tester, ma flamme diminue en même temps ici euh, que euh, tout simplement euh, bah, ma vie baisse alors je vais devoir me faire mieux parce que là, bon c'est pas encore terrible, mais je vais pas trop m'arrêter là dessus, je verrai ça plus tard Mais on peut voir que je suis bien ici en game over euh, quand j'atteins 0 évidemment là, je dois tester mais on peut ici voir que la physique fonctionne et j'ai ma flamme qui est faite, donc maintenant il reste pas mal de boulot encore, mais on a un petit début allez, on, on y croit euh, on verra, en espérant que j'ai assez de temps que je suis pas trop embêté, alors j'ai bien avancé, mais pas assez vite à mon goût euh, d'ailleurs j'ai l'impression que à ce stade, bah, je vais vraiment pas y arriver, mais on verra bien et euh, j'ai créé quelques assets en fait, donc toujours avec Inkscape moi je travaille ici avec Inkscape et vous connaissez ma passion pour le graphisme, en fait je ne suis pas très bon là-dedans. Alors tout ce que j'ai fait jusqu'à présent c'est construire des tailles, vous pouvez voir. J'ai ici euh, créé de l'eau, bon ça vaut ce que c'est, ce mais l'idée sera justement quand il rentre dans l'eau de perdre de la vie, comme on peut voir. Et j'ai ici un effet de flottaison, comme vous pouvez observer, d'ailleurs que je dois encore régler, parce que là on peut voir que quand je saute ici, je passe carrément à travers, mais euh, quand je suis dedans, comme ça, voilà, ça fonctionne. Euh, donc voilà euh, où j'en suis actuellement, c'est pas terrible, mais euh, bah voilà, on va essayer d'avancer. Euh, là, je vais essayer d'avancer un petit peu sur euh, arrêter un petit peu sur le graphisme et essayer de m'intéresser vraiment au gameplay parce que c'est ça qui va être intéressant. Je vais quand même devoir créer euh, deux, trois petits, euh, deux trois petits ennemis pour voir un petit peu comment fonctionne le jeu. Mais je me demande si je ne vais pas utiliser de simples sprites et puis je vais euh, carrément euh, passer au design un peu plus tard. Parce que l'idée c'est quand même que le jeu avance et là j'ai l'impression de ne pas avancer. La création de graphines c'est vraiment pas mon truc et euh, du coup euh, je perds beaucoup de temps. Donc voilà on continue, on croise les doigts, on verra ce qui se passe. Alors il est 16h20, j'ai avancé un petit peu. Bon c'est pas encore aussi rapide que je le voudrais mais ça commence à prendre forme dans ma tête. Donc je pense que ça va avancer. Alors, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un peu de level design. Donc, comme vous pouvez le voir, bah, j'ai ici euh, tout simplement fait un niveau. Histoire d'avoir un petit peu plus de, de possibilités. Vous pouvez voir que j'ai créé un petit ennemi, des gouttes d'eau. On peut voir en haut à droite que fait un power de 1-2. En fait, ça correspond à mon local scale. Et on peut voir qu'en en fait, euh, à chaque fois que j'ai des, des gouttes d'eau, par exemple, qui tombent sur moi, bon, il faudra. Euh, Rendre ça plus joli, mais dans le principe, c'est ça. J'ai mon power qui baisse, donc l'idée c'est en fait de pouvoir modifier ici euh, en fonction du score. Par exemple, j'ai une start size, ici je peux le mettre à 2. Et en fonction des points que j'aurais fait dans le score, vu que la thématique de la game jam c'est votre score est intérêt, enfin de l'intérêt pour le prochain tour, prochain niveau, bah, c'est de pouvoir voyez, modifier ici sa start size. Et évidemment en fonction de ça, euh, alors ouais, évidemment faudra penser, là j'ai été un petit peu gourmand avec deux, euh, donc je vais mettre un petit peu moins, mais vous avez compris, donc je vais mettre un peu 1.5, je devrais pouvoir passer en théorie. Sinon, en dos, je peux passer au-dessus. Voilà. Mais euh, l'idée, c'est de voyez, diminuer à chaque fois de taille. Euh, et ici, je vais faire un, un système de pourcentage en fonction de la start size. Bon, voilà. Sinon, euh, bah, je n'ai pas avancé encore beaucoup plus que ça. J'ai euh, créé quelques tiles. Euh, comme vous pouvez le voir, des tiles un petit peu plus arrondies, tout ça, pour rendre le, le niveau un peu plus joli. Euh, J'ai géré la caméra. J'ai ici toujours, donc je dois me gérer aussi euh, l'eau, parce qu'on peut voir que l'eau je saute mais euh, je dois pouvoir tout simplement euh, prendre des dégâts aussi euh, et, euh, et puis c'est tout voilà on en est là là on va faire une haine de level enfin je vais essayer de trouver un système pour la fin euh, voilà ici je vais gérer aussi un peu plus l'eau pour qu'on tombe un peu plus dedans parce que là c'est pas terrible euh, voilà donc voilà l'idée de mon jeu pour la game jam et évidemment faudra rattraper des bonus pour les points il y a encore du taf, hein, mais euh, l'idée elle commence à arriver, donc une fois que j'aurai mis le premier niveau en place, j'aurai créé quelques ennemis, je pense que je vais pouvoir enchaîner ensuite euh, les niveaux, en fait je pourrais jouer sur la construction des niveaux pour faire déjà quelques niveaux, et euh, évidemment bah, je suis encore loin de la fin, mais c'est normal, c'est le premier jour, j'imagine que euh, dès que j'aurai l'idée mieux en tête, là je commence à l'avoir, ça va aller mieux Ici, bah, j'ai avancé un petit peu. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai créé déjà pas mal euh, de ressources graphiques. Euh, bon, évidemment, le player, ça vous l'avez vu. Euh, j'ai créé aussi ce petit nuage, comme vous pouvez le voir, qui va me servir dans mon jeu comme ennemi, en fait, qui va cracher des gouttes de pluie. Un petit extincteur, j'ai terminé de le coder aussi, un personnage qui va nous détecter et balancer ici bah, des gouttes d'eau. Euh, qu'est-ce que j'ai encore fait d'autre? Une petite douche aussi qui va goûter, donc, pour nous empêcher de passer. Et évidemment, une plateforme, comme vous pouvez l'observer, qui va me permettre ici de faire d'ascenseur pour descendre et monter. Ce que j'ai prévu de descendre, mais j'ai pas prévu d'échelle, donc je me suis dit ça, ça peut être pas mal. Et j'ai fait quelques tiles, en fait, j'en ai rajouté quelques-unes. je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais des tiles où on a un arrondi pour faire les, pour habiller un petit peu mieux tout ça. Et vous voyez que ça ne fait pas beaucoup, évidemment, la goutte d'eau. Hein. Ici, j'ai fait une goutte d'eau aussi qui va, qui va tomber. Euh, bah, vous pouvez voir que malgré tout, j'ai fait que ça, en fait. Alors, bon, ça prend pas mal de temps. Mais euh, je vais vous montrer le résultat ici euh, dans ma scène. Donc, je vais vous mettre ça en plein écran. Et puis, euh, bah, on va dire que pour aujourd'hui, c'est pas mal. Euh, alors, si Unity veut bien, voilà, on va le mettre en Maximi Z. Donc, voilà, vous pouvez voir le fameux nuage à quoi ça correspond. Voilà, il se déplace. Et puis, euh, bah, il jette des, gout des gouttes d'eau assez aléatoirement. Donc, euh, c'est assez euh, bah, bien parce que pour passer en dessous, vous pouvez voir que, en fait, voilà, c'est pas évident parce qu'il peut les cracher deux fois de suite ou mettre du temps entre deux, C'est euh, spawner de manière aléatoire comme vous pouvez le voir. Donc, euh, voilà. Là, vous pouvez observer bah, déjà mon petit euh, extincteur euh, donc qui me détecte, vous voyez, et qui tire aussi euh, plus ou moins loin. Donc ça, je vais devoir régler aussi parce que là, bah, vous pouvez voir que du coup, c'est impossible à passer. Mais en tout cas, euh, ce des réglages. J'ai euh, tout fait de manière à pouvoir paramétrer. Je vais essayer de, de passer dessus assez rapidement euh, pour vous montrer le dernier. Alors, je suis à 90%. Est-ce que je vais y arriver Alors, je vais... Oh là là ouais. Il faudra que je baisse la masse. Voilà, j'ai réussi à passer. Donc l'eau, bah, vous l'aviez vu hein, Ici. Donc euh, si je tombe dedans, hop, voilà, je, je nage, voilà, Enfin, euh, il faudra que je règle aussi la biodiesse. Et là, euh, vous pouvez voir que j'ai ma fameuse douche qui, pareil, goutte aléatoirement. Donc ça, je vais régler aussi, mais on peut voir que bah, c'est assez sympa parce qu'en en fait, on ne sait pas, on doit passer entre les gouttes. Et puis, euh, bah, on ne sait pas combien il y en aura de suite. On peut, on peut voir que c'est assez aléatoire, donc euh, ça peut être deux fois de suite comme ça peut, euh, ça peut mettre un peu plus de temps. Voilà, donc j'ai ici géré ça, alors comme vous pouvez voir j'ai géré aussi la caméra, bon ça c'était pas ce qui a de bien plus compliqué parce que j'ai utilisé Cinemachine, euh, mais on peut voir que ça fonctionne en fait, et l'idée maintenant sera de les utiliser, donc ce qui est bien avec ce, par exemple ce State Extincteur, c'est que en fait j'ai fait ça de manière ici, vous voyez que j'ai un point de retour en fait ici qui me permet de voir la, la distance si je veux qu'il fasse euh, moins de, des allers-retours de, de, de ce point là à ce point là et j'ai aussi ici la distance de tir, voilà, alors j'en ai mis deux vous devez me demander pourquoi, c'est parce que je vais le réutiliser certainement pour d'autres euh, personnages donc du coup j'aurais pu qu'à glisser dessus et euh, j'aurais le comportement exponé mais euh, je pourrais par exemple ici le faire tirer plus loin, c'est aussi intéressant parce que si je regarde par là, vous voyez, je peux le faire tirer plus loin, ce qui serait un peu plus facile peut-être pour, pour passer, donc si vous voyez que maintenant si j'y retourne bah, ça se règle comme ça et j'ai fait ça pour pas mal de choses donc voilà, on peut voir que là vous voyez, il est, il est beaucoup plus euh, il me détecte de beaucoup plus près euh, il fait des allers-retours aussi euh, beaucoup plus euh, court en fait en fonction de ce que j'ai paramétré, bon là il faudra vraiment que je règle les choses parce que vous voyez que sinon il faut passer euh, au moment où il se retourne et là euh, faire gaffe parce que vous voyez, il peut nous tirer dessus assez loin, voilà donc bah on va dire que pour aujourd'hui c'est plutôt pas mal, alors il me reste quand même pas mal de choses à faire, euh, notamment la musique, je viens d'y penser, les sons, alors les sons je pense pas que je vais les créer, enfin quoique, je ne sais pas, peut-être que je les créerai aussi, en tout cas la musique je vais la créer moi-même aussi, euh, tout ce qui est dans le jeu là a été créé euh, par moi-même, c'est-à-dire que tous les graphismes, il n'y a rien vraiment euh, que j'ai récupéré, vous pouvez voir que j'utilise Inkscape. je vous ai montré les fichiers, et euh, bah, tout a été créé donc voilà c'est le principe de la game jam hein, euh, de la game jam c'est qu'on vraiment l'idée c'est de tout faire rien ne nous empêche de prendre des assets mais ça a plus vraiment de, de sens l'idée vraiment ici c'est de créer un jeu assez rapidement qui colle avec le thème donc là pour le thème de la chaleur bah, je suis plutôt pas mal les gouttes d'eau euh, les flammes puis on va essayer de mettre une ambiance un peu plus chaude mais ça on verra ça par la suite euh, après aussi euh, bah, la contrainte c'est que le score euh, doit compter pour le tour suivant. Donc moi, mon idée, bah, c'est encore une fois de modifier la taille de mon personnage en fonction du score que j'ai rattrapé. Par exemple, ici, euh, je vais mettre 100 points. Mon idée, hein, après, elle va peut-être évoluer, mais mettre 100 points dans les levels à récupérer. Et si on récupère 100 points, eh ben, on aurait par exemple euh, le double 100% en plus de, euh, de power parce que vous pouvez voir que la flamme c'est pas une vie mais c'est sa, sa puissance, sa power donc on aurait par exemple 200% et euh, on serait beaucoup plus grand donc euh, c'est ça qui serait euh, assez intéressant Enfin, c'est ce que j'ai envie de mettre en place, mais ça, je vais y penser demain. Donc voilà, sur ce, je vous laisse parce que bah, là, je suis un peu fatigué. Donc, je vais aller me coucher. Puis demain, j'espère ne pas me lever trop tard. Et puis, euh, remettre ça en route et continuer euh, ce projet. J'ai jusqu'au dimanche soir pour le terminer. Donc, il me reste euh, 48 heures complètes. Bon, évidemment, moins le sommeil et moins les choses que j'ai à faire. S'il me reste une vingtaine d'heures, ça va être beau. Mais euh, bon, on va quand même essayer de le faire. Alors bonjour tout le monde, euh, ça y est c'est le jour 2 de la euh, mini jam, donc euh, bah, il est euh, 9h25, donc je suis pas trop à l'avance, mais euh, puis un peu fatigué, mais euh, bah, je vais m'y mettre et euh, en buvant mon café, je vais commencer par créer une petite liste des priorités, une to-do list, euh, de manière à m'organiser un petit peu parce que, bah, semblant de rien, le temps défile. Donc je bois mon café et puis je fais un petit point sur la liste avec vous. Alors ça y est, le café est ingurgité et j'ai créé une petite to-do list, donc je vais l'avoir vite fait avec vous, avec des choses que j'ai classées plutôt à faire d'urgence, et des choses qui seront plus optionnelles. Donc j'ai commencé ici par les items pour le score, parce que je n'ai pas encore d'idée, à part une petite flamme ou des choses comme ça, mais pour ramasser des, des points, donc il faut que je le, je le crée, ça c'est assez urgent pour continuer. Ensuite, la barre de puissance, donc là plutôt qu'un score faire une barre de puissance, parce que là c'est vraiment moche les dégâts, ça aussi je ne vais pas encore gérer euh, la gestion du score c'est pareil avec le principe qui donne de la puissance supplémentaire au niveau de la vie c'est vachement important Niveau et fixé sonore, euh, ouais, ça, ça j'ai l'ai noté mais c'est pour que j'y pense quand je vais faire les sons en fait c'est tout simplement pour gérer parce que je trouve ça important euh, que le son en fait soit réglable au niveau du volume et euh, les effets aussi parce que si vous aimez pas la musique vous pouvez la couper etc donc ça je vais le gérer soit dans le niveau mais je pense que je vais plutôt le faire au niveau du, du menu qui va être ici qui est aussi dans, dans l'ordre à faire. Euh, le visuel pour le niveau suivant, parce que ça j'ai rien, pour le moment j'arrive à la fin, et il faut que je trouve un système pour euh, tout simplement passer au niveau suivant, Alors, on verra bien, j'ai réfléchi, peut-être un feu de camp ou un truc comme ça, et puis il faut rentrer dedans, bon une histoire comme ça, gérer l'eau, parce que j'ai créé de l'eau, mais euh, la, la flottaison est pas bonne, euh, un menu évidemment, donc ça je vais pas faire dans le... Je ne vais pas le faire dans le compliqué, je vais me faire un petit menu simple avec simplement Start, Continue, euh, puis Exit, je pense que ça va être simplement ça. Et peut-être les effets sonores dedans, donc voilà justement les options sonores qu'on va garder en mémoire. La musique, bon ça c'est important parce qu'il faut une petite musique, mais ça bon, je vais le faire. Et les sons, et là j'ai marqué FreeSound parce que j'ai décidé, au vu du temps, euh, au vu ce qu'il me reste à faire, de ne pas créer les sons. Je vais aller directement chez FreeSound qui est une bibliothèque euh, gratuite euh, de sons euh, qui, est, qui sont utilisables, qui sont euh, gratuits, quoi, tout simplement, et open source. Donc on peut les utiliser, il n'y a pas de problème. Alors en option, parce que bah, ça, il me faut ça évidemment pour que le jeu fonctionne, en option, je me suis filé, fait les effets visuels. Parce qu'effectivement là c'est pauvre, j'en ai pas fait du tout Mais euh, c'est pas très grave parce que Le but étant de livrer un jeu Donc euh, ça je préfère le voir en dernier Si j'ai le temps Quelques niveaux supplémentaires, évidemment c'est mieux, mais au moins un qui serait fonctionnel, c'est le minimum. Euh, des transitions entre les scènes, donc ça c'est optionnel, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, je verrai bien. Et évidemment des ennemis supplémentaires, parce que là j'en ai pas beaucoup, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus, parce que ça me prend énormément de temps, donc je vais déjà faire avec ce que j'ai, et puis euh, j'en créerai des nouveaux après. Je vais d'abord essayer d'avancer euh, pour avoir ici toute cette première partie qui soit faite aujourd'hui. Voilà, donc euh, bah c'est parti, on y go, on y croit. Euh, allez alors, il est bientôt midi, il est 11h50, donc dans 10 minutes, c'est bientôt la pause. Alors, j'ai pas mal avancé, mais évidemment, euh, bah, on se rend compte en testant que euh, bah, j'ai quelques bugs à régler, euh, voilà. Donc, euh, bon, on va s'en occuper. Bon, en tout cas, moi, j'ai décidé ici d'avancer parce que bah, il faut quand même terminer cette Game Jam. Et du coup, euh, bah, j euh, je me suis pas trop concentré sur le design. Sur les graphiques, j'ai fait quelque chose assez vite qui est potable, on va dire. c'est pas fantastique, mais il faudrait beaucoup plus de temps, euh, surtout pour quelqu'un comme moi qui est pas très bon en graphisme. Donc, je me suis occupé dans l'ordre des items pour le score. Vous allez voir que j'ai créé des petites flammes. La barre de puissance, j'ai créé la barre de puissance, pareil, euh, voilà. Les dégâts, maintenant on prend des dégâts, euh, enfin on en prenait déjà quelques-uns, mais euh, j'ai géré tout ça au niveau de tout ce qui existait. Euh, je me suis aussi occupé du visuel de fan news, vous allez voir, je fais un petit truc assez sympa, rigolo, bon voilà, dans l'idée je pense que c'est pas mal. J'ai géré les problèmes d'eau, mais pas assez bien, parce que je me rends compte qu'en fait qu il y a un petit souci, j'ai un bug, et j'ai créé la musique, bon. Pour ce matin on va dire que c'est plutôt pas mal surtout en ayant commencé euh, pas trop tôt donc euh, voilà alors je vous montre tout de suite ce que j'ai fait comme ça vous pourrez entendre la musique donc je lance ma scène voilà ma musique Alors c'est une boucle hein, avec quelques petits changements de mélodie mais bon je me suis pas trop euh... voilà j'ai fait mon mieux donc vous pouvez voir ici que j'ai une petite flamme. En fait, l'idée sera d'en récupérer quelques-unes pour avoir euh, des points. Donc ici, pour, alors, si je la ramasse, j'ai bien 10. Voilà, donc évidemment ici, l'obstacle, on l'avait vu. Voilà, je le passe. Alors, je vais descendre, mais euh, j'ai un bug. Alors là, bon, voilà, j'ai mis deux, deux petits... On va pas trop s'embêter, peut-être pendant, pendant que, que c'est parti là-bas, on va, on va rattraper... Voilà, on va y aller là. Euh, vous pouvez voir que j'ai un petit bug ici au niveau du tir. En fait, il ne tire plus lui. Alors, il faut que je regarde, il y a un petit problème. Bon, c'est pas très gênant, mais par contre, je pense qu'il tire dans l'autre sens. Ouais, bon, voilà, je sais pas ce qui se passe. Alors, ici, au niveau de la flottaison, on peut voir que ça fonctionne plus ou moins. Le problème, c'est qu'en fonction, vous voyez que je perds de la vie, et en fonction de la, de la vie, bon, ça fonctionne, hein, mais euh, c'est pas terrible, vous voyez, au niveau de la flottaison. Là, on coule quand même, quoi. Donc, ça faudra que je vois aussi Bon, j'ai 150% de power, vous pouvez voir que ça baisse. En fait. Pourquoi 150 Parce que j'ai démarré euh, en fait avec euh, 250, il me semble, pour avoir une plus grande taille. Donc vous voyez que là je ne suis pas encore à la taille initiale, mais j'ai plus de jauge de vie. Donc là c'est le test pour ça. En fait je vais le faire comme ça, et en fonction, par exemple des points que vous allez, euh, du score que vous aurez en fin de niveau, vous récupérez un pourcentage supplémentaire. Mais évidemment, vous resterez à 100. Donc ici, hop, la petite douche, et euh, la fin de niveau. Un briquet tout simplement et il suffit pour le moment de sauter ici sur euh, dessus sur le bouton et on a une petite flamme qui arrive et euh, j'ai laissé une tempo, vous pouvez voir que j'ai load next level dans la console, en fait j'ai fait une petite tempo et euh, au bout de 5 secondes on passera au, au level suivant, bon des choses à améliorer mais en tout cas bon voilà ce que j'ai fait pour ce matin c'est pas trop mal on va dire entre les graphismes et tout ça euh, ben, je m'en sors pas trop mal j'espère que je vais avancer autant cet après midi, je vais faire une petite pause quand même et puis euh, bah voilà, je vous retrouve euh, dans l'après-midi euh, pour voir un petit peu mon avancement et puis euh, on fera un point ce soir en espérant que j'aurai euh, fait toute ma liste et bien plus comme ça demain le dernier jour je vais pouvoir concentrer peut-être sur le peaufinage et surtout peut-être sur l'amélioration des graphismes parce que c'est vrai que c'est pas terrible il faut aussi que je m'occupe encore d'un background Alors, je pense que je vais faire un parallaxe, moi je suis pas sûr, je vais voir euh, mais pour le moment bah, on va déjà euh, essayer de terminer le jeu en temps et en heure voilà, donc bon, bah je suis assez content. Euh... J'ai pas mal avancé ce matin. J'espère que ça va être pareil cet après-midi. Petit point de l'après-midi. Bon, il est pas tard. Il est encore 15h40. Donc, je suis dans les temps. Vous pouvez voir que ma to-do list, eh ben, elle se colorie un petit peu. Donc, j'ai pu ici que la gestion du score a attaqué. C'est ça le plus gros morceau maintenant. Je vais le faire. J'ai terminé la sonorisation. J'ai récupéré des, des sons chez Free Sound. J'ai réagencé un petit peu les choses. J'ai rajouté euh, quelques petits effets. J'ai commencé à mettre les choses en place parce qu'il faut que ça avance. Et après, j'espère attaquer le menu. Il y a encore des choses que je dois voir parce que je viens de m'en apercevoir. En fait, j'ai pas de respawn euh, quand je meurs. Enfin, ceci dit, il n'y aura pas de respawn. Non, je vais recharger le menu. Donc, en fait, voilà. Euh, ouais, bah c'est pas mal. J'avance bien. Donc, je vous montre tout de suite ce que j'ai fait. Donc, dans Unity, voilà ce que ça donne. On va lancer ça en plein écran. Donc, la musique, effet sonore. Voilà. Pour voir quand ça, le nuage lasse des gouttes, on entend les petites gouttes. Voilà, je me fais avoir, j'ai un petit bon... Bon, bah ben là, voilà, là, c'est pas la peine d'aller plus loin, je crois que je vais me faire avoir tout de suite, voilà, on va relancer. Euh, donc voilà, vous pouvez voir que c'est assez simple. Après, je vais essayer de vous montrer, voilà, j'ai réussi à passer, c'est parfait. Donc le problème de flottaison, je l'ai réglé aussi, voilà. Et ici, je vais essayer de ne pas me faire avoir, et bah ben, si, Voilà. Donc on va recommencer, hop, vous voyez que c'est assez dur, je vais devoir affiner pour le premier pour que ce soit un peu plus facile, parce que là, franchement, pas facile. Alors je devrais peut-être le faire sauter un petit peu plus loin aussi, mais voilà, on peut voir que ça fonctionne, ça passe. Voilà, la petite bouche, je vais essayer de passer. Et, voilà. Et ici le petit briquet. Et on passe au level suivant avec une petite musique, la flamme qui s'allume et on passe au level suivant. Donc maintenant je vais pouvoir, alors évidemment j'ai rien mis, hein, c'est un level vide ici, mais euh, ça me permet de tester et je vais maintenant euh, bah, essayer de mettre mon système en place euh, pour euh, les points, le système de points et passer comme ça et faire agrandir la flamme au niveau suivant parce que c'est quand même la contrainte euh, de la mini gem. Alors un petit point en fin de journée de ce deuxième jour, il ne reste plus que demain, il est 19h à peu près, et j'ai bien avancé, donc j'ai fait la gestion du score, je vais vous montrer ça. Euh, j'ai aussi fait le menu, j'ai fait les options audio, voilà, donc euh, bah, c'est pas plus trop mal. Disons que ça commence à prendre forme, évidemment, euh, bon je vais encore bosser un petit peu ce soir dessus, mais je suis fatigué. Mais... Euh, j'ai maintenant la possibilité, en fait, il faudra que je construise les niveaux. Et après, je vais pouvoir m'attaquer, je dirais, à des choses un peu plus... Euh, je pourrais ajouter des effets visuels, euh, peut-être les transitions de scène, bien que ça, on verra. Euh, mais c'est surtout peut-être quelques ennemis supplémentaires qui vont m'aider à rendre le jeu un peu plus agréable. Il faudra que je pense aussi à une scène de fin, parce que là, je ne vais pas faire 25 tableaux. Je vais en faire certainement que quelques-uns. Et euh, donc, euh, bah, à partir du, du dernier, faire un petit, petit générique de fin. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus long, mais euh, faut penser aussi à le faire. Et puis voilà, bah, donc je vous montre où j'en suis. Donc euh, je lance ici mon menu, donc en plein écran. Comme vous pouvez le voir ici, on a le son, tout ça. Donc j'ai appelé le jeu The Flame, et ici il bah, y a des flammes derrière. Alors les flammes derrière, c'est tout simplement une vidéo que je joue, que j'ai récupérée sur internet. Bon, ça, je l'ai récupéré évidemment. Euh, je n'allais pas euh, faire une vidéo de flammes comme ça. Mais euh, ici, c'est très simple, comme vous pouvez le voir. Voilà, euh, j'ai le menu d'options, je peux couper le son, je peux régler le volume, les volumes SFX, bon évidemment ici il n'y en a pas, voilà, et puis évidemment dans le jeu ça fonctionne aussi, donc là il me restera exit, ça ça fonctionne, il me reste story, bon ça si je le mets, en fait histoire de faire une petite histoire du jeu, des explications et peut-être un petit peu le principe, et puis on lance, play. Bon, j'ai rien fait de spécial au niveau des niveaux, j'ai retouché un petit peu la barre power. Euh, ici, j'ai mis, en fait, l'idée c'est d'en avoir 5 en fait par niveau et d'avoir, comme vous pouvez le voir, euh, 100 points en fait de score par niveau. Une fois qu'on réussit, en fait, on a level complete et score on this stage 100, donc 100 points et bonus de puissance plus 100%. Et vous pouvez voir que sur le deuxième niveau, je suis bien à power 200 et j'ai grandi. Donc ça fonctionne, bon évidemment ici j'ai pas d'ennemis, mais on peut voir que vous voyez, je perds du pourcentage quand je suis dans l'eau, et, euh, et puis bah ça fonctionne quoi, voilà, 100, tac, tac, tac, tac, et ici je vais mourir bientôt, 60, 20, alors il y a juste un problème, bon voilà, je dois encore régler ça dans l'eau, quand on est petit et on coule tout de suite. Mais en fait, vous pouvez voir que tout ça fonctionne. Le son aussi. Voilà. Si le son vous énerve, vous pouvez muter la musique ou muter le son directement, euh, tout. Puis voilà. Et évidemment, tout ça est gardé en mémoire. Si vous relancez le jeu, vous voyez que c'est bien gardé en mémoire. Ici, je joue sans son. Ah, pas tout à fait sans son. Alors là, j'ai fait encore un... encore un petit bug. Bon, voilà. En fait, euh, il y a encore quelques bugs. Je ne serais pas surpris d'en retrouver parce que... bah... Évidemment, euh, je commence à fatiguer et puis, euh, puis là, je vous avoue, j'ai du mal. Je vais faire une petite pause parce qu'il est 19h et puis euh, bah, ça fait depuis ce matin que je suis dessus. Hier, j'ai passé euh, une bonne partie de la journée, mais je suis content. J'ai avancé, euh, les mécaniques sont dedans. Euh, maintenant, il me reste à faire de bon le... un bon level, enfin, designer euh, maintenant avec les outils que j'ai. Hein, maintenant, il suffit qu de réaliser les niveaux. Et puis, euh, j'avais comme ambition de, de créer d'autres tiles. Je pense pas que j'aurai le temps. Pour faire un niveau différent, par exemple au deuxième et au troisième, mais euh, là je crois que je vais me contenter de celle que j'ai et je vais essayer de faire un jeu qui fonctionne et qui est assez agréable. Et puis voilà. Bon, bah, je vous vois encore peut-être ce soir, sinon ce sera demain. Je ne sais pas encore si je vais euh, continuer. Je vais continuer un petit peu ce soir, mais rien de bien fantastique. Je vais corriger quelques bugs et puis demain matin bah, je remets en route et puis euh, voilà, vous en serez plus demain. Allez, à demain, bonne nuit et puis euh, bah, on va y arriver, on croise les doigts, mais là on, on est pas mal, on, on est plutôt bien. Ça y est, c'est le dernier jour, le jour 3, il est temps, parce que je vous avoue que je suis un peu fatigué hier, j'ai bossé jusqu'une heure à peu près, donc j'ai réglé pas mal de petits soucis, il y en a encore quelques-uns. Euh, j'ai ajouté déjà quelques niveaux, j'en ai fait deux, j'ai ajouté un nouvel ennemi, euh, j'ai ajouté une petite modification au niveau du démarrage du jeu, Bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce sera plus simple. Donc ici euh, le menu, on va partir tout de suite. Donc j'ai pris ici level 1, alors je me suis aperçu qu'il y a un petit problème au niveau euh, du score. Vous voyez j'ai 10 alors que ça devrait être 20, donc je vais regarder ce qui se passe, c'est pas très grave. Euh, donc l'idée ici, euh, j'ai modifié un petit peu le premier niveau, c'est tout simplement pour avoir... Il euh, bah, est assez facile en fait, comme vous pouvez le voir, il suffit de récupérer les 5, euh, les 5 euh, flammes. Voilà, et euh, ces flammes en fait vont me permettre d'avoir 200% au prochain niveau, de les passer beaucoup plus facilement. Donc c'est l'idée de la gemme, donc je trouve ça assez bien. Voilà, j'ai modifié un petit peu les tirs pour que ce soit un peu plus facile. Voilà, ici, ici, et là, on va passer celui-là. Celui-là, je vous apprends, vous l'avez déjà vu, ce niveau, c'est le même et ici voilà on passe, donc j'ai bien vous voyez, 100% et euh, gagné 100 points alors il y a un petit problème, donc vous voyez level 2 à chaque fois on a une petite intro comme ça, euh, donc là j'ai fait un petit level assez simple aussi, voilà, on peut voir que je me démarre avec 200% ce qui est beaucoup plus euh, facile, Hop, ça vaut mieux parce que quand on se trompe voilà donc encore un level assez simple, l'idée c'est d'avoir de, des premiers levels un peu plus faciles, on peut voir que j'ai le choix entre en haut et en bas voilà donc encore une fois très simple ici je sais euh, ce qui se passe en bas c'est on a un extincteur bon moi je le sais mais voyez comme ça vous le découvrez c'est pas forcément facile voilà là il tire déjà un peu plus et euh, ça me permet ici d'accéder voilà au niveau 3 et euh, là normalement, euh, voilà, donc là j'ai rien sur ce niveau, mais j'ai simplement euh, bah, l'ennemi le, que j'ai créé, c'est un toilette en fait tout simplement, et puis il lance des gouttes d'eau, euh, ça permet d'avoir un système où on doit passer par au-dessus, voilà. c'est aléatoire au niveau de, je peux régler tout ça au niveau de, du nombre de gouttes qui est qui est spawné, en fait j'ai géré un petit générateur où dans l'inspecteur on met le, le range en fait entre le mini et le maxi au niveau de la force, et euh, la vitesse de spawn. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait euh, jusqu'à présent. Euh, donc j'ai réglé quelques petits soucis et autres. Et maintenant, euh, bah, j'ai modifié ma to-do list. Donc dans l'ordre, je dois encore ajouter quelques niveaux. Donc dans l'idéal, j'aimerais bien en faire 8 minimum. Je pense que c'est ce que ça importe. C'est des petits niveaux, donc ça doit être jouable. Créer une scène aussi pour un générique de fin, ça c'est important, euh, parce que le jeu va être assez facile et voilà, je vais écorcer un petit peu les derniers niveaux. Euh, gérer le meilleur score, ça j'ai oublié de le faire, donc ça il faut le faire. Le tuto du jeu de, du mode story, donc ça enfin le mode story je dois le faire, donc raconter un petit peu l'histoire du jeu, comment ça fonctionne, euh, voilà. Euh, le score bonus puissance ça c'est parce que je voudrais modifier aussi, euh, bah déjà il y a un bug et puis euh, voir aussi euh, pour faire un genre de slot avec les 5 euh, les 5 euh, feux qu'on aura flammettes qu'on a rattrapé en fait enfin, enfin, un système comme ça visuellement un peu plus joli quoi, parce que là c'est pas terrible, je vais voir si j'ai le temps et pour ensuite faire les effets visuels et aussi le background, peut-être mettre un background une image de background parce que là c'est assez moche par contre, euh, je ne vais pas avoir le temps de faire du parallaxe. Je vais euh, zapper ça, je vais simplement mettre un background que je vais plaquer. Si j'ai le temps, ce sera vraiment dernier. Et après, si j'arrive à faire tout ça, transition de scène ou ennemi supplémentaire alors petit point il est actuellement 12h23 euh, donc j'ai pris pas mal de temps mais j'ai fait mes le niveau. ça prend du temps ça donc je suis assez content Alors ils sont pas parfaits je pense qu'il y a encore quelques bugs j'ai fait au mieux parce que bah en trois bah, en heures c'est pas évident j'ai fait euh, donc euh, j'ai bien huit levels au total et puis je vais vous en montrer un comme ça ça vous donnera une idée donc ici c'est le level 7 donc, euh, bah, j'ai mis, euh, vous voyez, il euh, y a des gouttes d'eau en fait, ça, on arrive vers la fin donc ça devient de plus en plus dur. Il faut les sauter au-dessus, c'est aléatoire donc voilà. Euh, j'ai ici une petite plateforme, pareil. Alors là, il y a un bug, il faut que je le règle. Euh, voilà, vous voyez qu'on découvre encore des bugs. Euh, hop, euh, donc là, bah, du coup, ça va être. Euh, bah non, c'est pas plus facile parce que je j'ai 90% et en fait, euh, ouais, donc je vais regarder ce que c'est, ça doit pas être grand chose. Là, je vois qu'il y a une taille qui va pas encore. Euh, ici j'arrive à la fin je crois voilà ouais je sais pas ce qui se passe c'est quand je suis sur les plateformes Là, bon voilà j'arrive pas encore à la fin mais j'ai ici des ennemis maintenant une petite plateforme alors c'est assez simple hein, comme niveau j'ai pas non plus euh, fait des choses super compliquées mais par contre on peut voir que du coup euh, ça devient vite euh, embêtant hop ouais c'est quand je suis sur une plateforme en fait je grossis alors je vais voir ce qui s'est passé mais euh, ça n'a pas d'incidence j'ai 40% quand même donc euh, si je me refais avoir ailleurs normalement je repars à la taille normale Oup, op, op. Ah ben là je suis mort bon bah vous voyez j'ai pas forcément réussi donc euh, voilà j'ai fait ça puis bah je vais vous en montrer un autre par exemple le level 3 alors c'est pas au stade fini fini mais ici on est plutôt dans... il me semble le 3 c'est plutôt souterrain Vous voyez donc on va faire comme ça tac alors là c'est plus facile hein, aussi on est au level 3 alors j'ai dû modifier euh, la vitesse du saut par rapport à, à ça mais on peut voir qu'en en fait on a ici euh, des galeries en fait bon voilà c'est pas euh... Pas non plus euh, ouf, hein. vous voyez, il y a des tailles, je devrais arrondir aussi, je vais pas avoir le temps en fait. Je me rends compte que ça prend beaucoup de temps, le level design. Donc euh, bah, je vais faire quelque chose de fonctionnel, c'est pas super beau, j'aurais préféré autre chose. Alors mon nouveau là, le toilette, voilà, c'est pareil, euh, qui m'empêche ici, qui me jette des gouttes d'eau. Là-bas, j'ai une salle secrète, voilà, tac. Alors je vais me méfier parce que j'ai plus que 40%, mais ça va, je suis à la fin. Et voilà, donc euh, bah, ça fonctionne, dans l'idée les, les levels sont construits, mais euh, ici bah, on peut voir que j'ai encore quelques bugs, bon je démarre bien à 200%, tout va bien, euh, mais j'ai encore quelques bugs comme on peut le voir. Et puis euh, bon, question graphique, je ne suis pas super content, euh, voilà, là je tombe dans l'eau, donc bah, en théorie je suis mort, parce que c'est un level où il n'y a que de l'eau. Et à moins que je vais très vite avec mes 100% que j'arrive à aller jusqu'au bout. Ah, j'ai de la chance, je vais y arriver. Bah voilà, voilà, une façon de tricher. Voilà, bon, ah, c'est pas parfait, hein, je vous avoue, mais j'ai manque de temps. Il faut travailler beaucoup plus sur ça. 8 e levels, c'était un peu gourmand. Peut-être j'aurais dû en faire moins. Ils auraient été mieux. Pour bon, autant, petit, c'est fait, c'est fait, on continue. Il me reste l'après-midi et encore ce soir. Donc, je peaufinerai un petit peu les problèmes qu'il y a. Euh, puis, je vais continuer. Salut les amis, alors bah, ça vient bon, il est 18h35, bon je commence à voir la fin, bien qu'il y a des choses que j'aurais voulu faire un petit peu mieux, alors je vous montre un petit peu ce que j'ai fait, vous allez voir un petit peu de changement. J'ai modifié la vidéo de flamme, j'ai utilisé une particule, donc euh, comme ça c'est un peu plus sympa euh, à l'écran, puis ça fait vraiment euh, code quoi. Euh, donc j'ai raj rajouté la petite scène de story fait simple, un petit texte qui explique comment jouer, que si, si on attrape des points, on a, euh, on peut avoir jusqu'à 100% en plus de, de, de vie, de power. Et attention aux ennemis, voilà, avec le petit briquet. Bon, ouais, une petite story toute simple, j'ai fait assez rapidement parce que ça prend du temps. Euh, donc euh, on avait vu tout ça et au niveau du jeu, alors vous pouvez voir que j'ai opté pour le background plutôt pour quelque chose de noir uni et j'ai ajouté des petites particules de, de feu en fait. Volent un peu partout, voilà donc je trouve ça assez sympa. Alors, autre petit changement quand le player se fait toucher, il euh, rougit, enfin, il clignote en rouge, et euh, il y a un petit texte euh, hop qui est généré. Tac, voilà, un style cartoon. Euh, donc, ça c'est fait. J'ai euh, modifié aussi certaines choses. Alors, par contre, on va peut-être pas les voir dans le premier level non je ne pense pas alors j'y vais à fond hein, tant pis et on a vu le briquet euh, je crois qu'on va le voir au niveau du level 3 euh, j'ai ajouté aussi un petit peu d'effet aux toilettes Hop, alors il n'y en a peut-être pas ici euh, on va avancer mais bon vous voyez que ça a un autre look c'est déjà un peu plus sympa alors c'est pas top hein. euh, j'aurais aimé avoir beaucoup plus de temps pour faire des graphismes un peu plus sympathiques. Voilà, tac, mais euh, on peut voir que ça commence à être sympa, voilà, heureusement que j'ai les 200%, on continue, on attend, level 3 je crois qu'ils sont ici, les toilettes, euh, ouais on va en voir ici, alors là par contre vous voyez je suis trop grand, bah, il y a encore un truc à régler, je suis trop grand je ne sais pas passer au dessus, j'ai baissé en fait la, la taille ici. En fait, parce que ça, ça faisait moche, sinon on voyait le trou, et euh, bah, je ne sais pas passer. Voilà. Voilà. J'ai réussi, mais bon, il faudra que je règle ça. Voilà, petite, euh, petite animation aussi au niveau des toilettes avec de l'eau. Voilà, bon, rien de bien fantastique, hein, mais euh, on peut voir qu'on euh, a ici l'idée. Alors, j'aurais bien voulu aussi euh, sur ces petites... Euh, ici, les les gouttes en fait les faire trembler euh, bon je vais voir si j'ai encore le temps parce que j'ai encore des choses à faire mais euh, le plus gros est là, en tout cas mes levels sont à jour, sont propres euh, voilà donc euh, on peut voir que ici ça va mais c'est un peu croupé, bon c'est pas bien méchant on va régler ça aussi et ici on arrive au level 20% il me restait au troisième niveau, bon, il y en a 8 alors ça devient de plus en plus dur voilà tac oh. Ouh merde. Et eh bah ben voilà. Alors j'ai intérêt à me dépêcher. Alors dans l'eau, euh, on prend pas des dégâts tout le temps, hein, c'est toutes les secondes. Oh, j'ai réussi. Voilà, un petit peu de triche. Il restait 80%. Comme quoi ça sert de prendre euh, les points de bonus. Hein. Euh, tac tac tac. Euh, et puis je viens de réfléchir. En fait le score repart à zéro. Oula, gros bug. Je viens de le voir, je viens de m'en rendre compte. En fait, le score repart à zéro à chaque partie, il ne doit pas. Ouh, ouais, faut que je gère ça aussi. Ça, j'y avais pas pensé. C'est plus qu'urgent. Voilà. Bon, en gros, voilà où j'en suis. Donc, euh, bon, ça prend fin. Euh, je vais corriger ce bug. Alors, on va reprendre la to-do list. Tuto histoire, c'est fait. Je coche. Euh, puissance bonus, ça, ce sera pas fait. Je le vire. J'en je, ai marre. Je ne vais pas le faire ce soir. Effet visuel, on va dire qu'en grande partie, c'est fait. Euh, et puis le background aussi hein, vu que j'ai opté pour autre chose donc il me reste ici maintenant à euh, corriger le bug de taille et de score et je vais certainement retrouver des bugs encore donc c'est pour ça que je vais arrêter maintenant je vais le laisser comme il est parce que euh, bah, je pourrais toujours en faire plus mais il est déjà euh, 18h30 je pense qu'avant de l'envoyer il va encore être 21h, 22h et je n'ai pas envie de de traîner plus longtemps que ça alors, il est 20h et c'est la cata. En fait, j'ai un gros bug. Je vous montre. J'ai implémenté le score. Je me suis mis directement à la fin des niveaux. Donc, je suis au premier niveau. Tac. Je prends. J'ai bien stage 20 points et 20%. Plus 20%, 20%, 20%, 20%, 20 de bonus. Je suis au deuxième. J'en prends un. Et là, bim. Stage 0 points. Alors, j'ai eu des points. Et bonus puissance plus 20%. Donc, le bonus puissance, il fonctionne. Mais j'ai un problème avec le score, donc euh, je comprends pas. Pourtant, j'ai ici euh, ma variable ici qui est totalitem qui est en cause, que je réinitialise à zéro au lancement. Bon, je vais trouver, hein, j'ai du mal, parce que là, euh, bah, je suis obligé de l'envoyer quand même avec le score qui fonctionne, sinon ça fait tâche. Quoi. Donc on va chercher, j'espère que je ne vais pas mettre trop longtemps, et on va trouver. Alors ça y est, ouf, je pousse un ouf de soulagement euh, c'est terminé, je viens de terminer à l'instant, enfin il y a encore quelques bricoles, mais pff, je crois que je les laisser. j'en ai marre, il est 23h20 et euh, je dois encore compiler, bon j'ai fait un essai, j'ai eu quelques petits problèmes de compilation, mais c'est passé, donc je vais régler ça, et puis euh, l'envoyer sur le site, et puis euh, voilà, euh, et ce sera fait, euh, donc je vous montre rapidement ce que j'ai fait, euh, donc bon, ça vous l'aviez vu il me semble, hein. je sais même plus ce que je vous avais montré, en fait j'ai retravaillé mes sprites, j'ai euh, ajouté des petites bricoles, donc le spread du nuage, je l'ai remodifié. J'ai ajouté un check screen, comme vous pouvez le voir, ça tremble quand on se fait toucher. Euh, ici, j'avais essayé de faire euh, une tiles progressive. Alors ça marche dans, dans l'éditeur, mais dès qu'on est en mode jeu, ça fait un trait dégueulasse. Donc je vais regarder ça plus tard, euh, je trouverai la solution. Là, j'ai encore des deux trails qui sont pas de la bonne couleur. Bon, c'est des bricoles, quoi, mais euh, j'ai retravaillé aussi mes extincteurs. Et euh, voilà, bon bah il n'y a rien de, de spécial comme vous pouvez le voir, la flamme qui, qui saute dans l'eau, qui si j'ai aussi travaillé là-dessus, euh, comme vous pouvez le voir, des petites particules qui sortent de la douche, donnent un peu l'effet euh, d'eau. Enfin voilà. Tout fonctionne donc, c'est déjà ça. J'ai repassé mes niveaux plusieurs fois. J'ai aussi changé. Euh, alors, je vais reprendre un autre level. Ce sera peut-être plus simple. Je vais prendre le level 3 ou même euh, le 4. Voilà, comme ça, on... non, le 3, allez hop, comme ça on verra un peu mieux. J'ai euh, modifié aussi euh, certains autres objets. Ça, on l'avait vu, me semble. Euh, les plateformes, je les ai modifiées parce qu'elles étaient vraiment moches. J'ai refait une petite plateforme vite fait. Voilà, bon, euh, tout ce que j'ai fait, on va dire que pour euh, aujourd'hui c'est pas mal, et puis euh, bah, on verra bien ce que ça donne maintenant, euh, c'est fait, voilà, le jeu est fonctionnel, donc moi je vais me dépêcher de terminer parce que j'en ai un petit peu marre, je suis fatigué. Et puis, euh, bah, je vais euh, tout simplement euh, vous faire une petite démo un peu plus tard. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé euh, faire cette Game Jam. Alors, j'espère que, bah, on verra ce que ça donne au niveau euh, commentaires et notations. Donc, je vous mettrai demain un, un lien sur la chaîne YouTube. Euh, je vous ferai euh, sur Facebook je vous ferai un petit, un petit article quand il sera disponible. Les votes seront ouverts à partir de demain. Donc, bah, n'hésitez pas à aller voir. Cliquez sous le lien, allez tester le jeu. Et euh, pourquoi pas voter, ce serait sympa et puis me dire ce que vous en pensez, voilà, donc euh, c'était euh, la mini-game James euh, numéro 124 que, que j'ai fait là, de Surichio, et puis, euh, bah voilà, ça m'a bien plu, mais euh, c'est crevant. Alors, quelques jours se sont passés, et c'est maintenant l'heure des résultats, je vais être jugé. Alors, je vais le découvrir avec vous, alors c'est un risque, parce que je sais pas réellement euh, ce que ça va donner, mais on verra bien, en tout cas moi j'ai joué le jeu, même si c'est pas parfait j'en suis conscient, Bah, on va voir ça. Alors me voilà sur la page de la mini-jame. Vous pouvez voir qu'ici il y a 115 projets qui ont été euh, tout simplement envoyés et 1077 notes. Alors 115 projets c'est pas énorme parce qu'on était 400 inscrits, plus de 400 inscrits, donc euh, ça fait un quart pas terrible mais certains ont peut-être abandonné ou tout simplement échoué carrément et n'ont pas réussi à l'envoyer bon voilà euh, cette page ici vous présente un petit peu la game jam vous pouvez voir qu'ici vous avez le thème de la chaleur vous avez la limitation qui elle a été annoncée au moment du lancement de la game jam c'est à dire le vendredi à 5 h du matin et évidemment on devait envoyer notre jeu le lundi à 5 h du matin au plus tard D'ailleurs, moi, je l'ai envoyé assez tardivement parce que j'ai eu quelques petits soucis de compilation. Alors, je ne vous l'ai pas dit parce que euh, sur la vidéo, on voit qu'à 11h30, je dis, bon, ben voilà, j'ai réglé les problèmes de compilation. Sauf que, évidemment, il n'y avait plus d'erreur lorsque je compilais, mais euh, ma version exécutable, qu'elle soit en HTML ou en... en exécutable sous Windows, en fait, mon personnage mourait au démarrage du jeu. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'ai trouvé pourquoi, mais ce n'était pas logique parce qu'aucune erreur dans l'éditeur et... ni aucune erreur à l'exécution, la... à... sauf que je n'avais pas le même comportement dans l'éditeur unity que euh, lors de la euh, version compilée bon bizarre mais euh, en fait j'ai galéré donc j'ai euh, envoyé mon projet deux heures avant la fin donc vers 3 heures du matin autant dire que j'étais crevé voilà, donc la limitation qui est annoncée et on va être jugé ici en fait pendant euh, cinq jours, donc ils se sont passés les cinq jours, euh, et sur l'enjoyment, donc c'est tout simplement la jouissance du jeu si vous avez pris du plaisir, le concept, la présentation et l'usage de la limitation. Alors, on va aller voir un petit peu ce que c'est, mais euh, bah j'ai noté, moi, euh, des jeux. Et évidemment, euh, certains ne respectent pas du tout la limitation, mais je vois qu'ils sont notés quand même. Donc, à mon avis, je risque d'avoir des surprises. Ce n'est pas une game jam où euh, vraiment, le, je pense que le thème, il n'est pas totalement obligatoire. Donc, euh, voilà. Alors, on va aller voir les résultats, ce qui m'intéresse maintenant, moi. Donc, on va s'intéresser au premier quand même, parce qu'il euh, y en a quelques-uns. Vous pouvez voir ici, le premier sur la première match, c'est Cozy Lulabai, qui est premier avec 12 notes. Et on peut voir qu'il est plutôt bien noté. On a ensuite Getting Warmer, on a Cost Collector, Warm Bust, voilà, et Pixel Box. Donc on peut voir qu'on a quelques jeux. Alors on va s'intéresser à Cozy Lullaby Et on voit la petite page de présentation. Et là, euh, vous pouvez voir que vous devez aider Sacha, tout, pour, alors pour récupérer son île, en fait, euh, avec le pouvoir de la musique. Donc déjà, le pouvoir de la musique, ça ne colle pas vraiment avec le thème parce que euh, chaleur... Bon, l'île peut-être, une sur une île, il fait chaud. Là, on voit qu'ils ont mis un feu de camp, bon, voilà. Mais euh, la limitation, c'était le score. Donc, euh, voilà. Donc, euh, voilà, vous avez des super assets euh, style coloriage. Donc, effectivement, c'est plutôt pas mal fait. Euh, le son change avec votre expérience de jeu, donc dans les niveaux. Et vous êtes une petite euh, frog, donc une petite grenouille euh, bien sympathique. Donc, ils nous disent aussi que le premier niveau, le premier build a fêlé, a, a raté. Donc, euh, jouez plutôt à la dernière version pour une meilleure expérience. Voilà, donc vous voyez qu'ils n'ont pas réussi à terminer en temps et en heure. Mais on peut voir qu'au niveau des crédits, ils sont quatre dessus. Donc, ça aide parce qu'il y en a un qui s'occupe de la programmation, euh, du level design et tout ça, des shaders. Et les autres, ben, essentiellement, vous voyez, des animations, des accessoires 2D, du background... Voilà, du, du logo, l'user interface, et un autre qui s'occupe de, de la musique aussi, enfin un peu de tout. Donc il y avait trois graphistes sur le projet, je dirais, et un qui fait de la musique, donc c'est assez intéressant, plus un développeur. Donc à travailler à plusieurs, ça peut être intéressant. Ouais, on peut voir ici l'original band, not working, bon voilà, ça ne les a pas empêchés en fait de gagner. Donc on va aller lancer le jeu très rapidement, on va se mettre en plein écran pour voir ce que ça donne. Et euh, bah on peut voir que ça a été fait avec Unity Donc j'ai ici une petite scène de crédit toute simple C'est vrai que c'est agréable hein. au niveau euh, graphisme C'est plutôt pas mal fait Et on va lancer Play On peut voir que Cozy lullaby, Il y a bien une, une portée de musique Donc on voit tout de suite le rapport Donc ici on a un genre d'introduction qui vous explique certainement le jeu Je vais passer Et ici on a notre petite grenouille qu'on peut déplacer Voilà, alors là je ne peux pas la déplacer Enfin je suis obligé de prendre ça et voilà donc je dois aider à reconstruire son île, son île pardon Je je vais pas faire une partie mais on peut voir que c'est quand même assez alors je ne peux pas y aller Oh, the bridge is broken le bridge est cassé le pont est cassé donc euh, ah ouais là c'est l'île originale en fait je pense Ouais c'est ça mais alors qu'est ce qu'il faut faire avec le pouvoir de la musique ouais bon bah je veux bien mais moi qu'est ce que je fais avec ça un euh, bateau bon on va pas aller beaucoup plus loin on peut voir qu'on a un beau bateau là. Ouais, donc c'est pas mal avec le masque ici. C'est plutôt sympa. Graphiquement parlant, c'est quand même bien fait. Après, le jeu, je suis sûr qu'il est bien. Il faut aller chercher un petit peu, voir un petit peu ce qu'il faut faire. Mais là, je n'ai pas trop envie de m'embêter. Puis, je ne vais pas vous gonfler avec ça. En tout cas, allez voir. Vous pouvez voir que vous avez plein de jeux. Et vous pouvez consulter les résultats. Et de toute façon, ces jeux sont publiés sur Ichio. Donc, vous pouvez les retrouver. Donc, euh, bah, il a été bien noté. Hein. Donc, en global, il finit premier en présentation premier en concept sixième en usage d'animation 7 donc j'ai pas dû la comprendre euh, et la jouissance 8 donc c'est plutôt pas mal voilà alors on va revenir à nos moutons ce qui nous intéresse c'est à dire the flame mon jeu qu'est ce que ça donne et là je descends je descends je suis à la sixième page toujours pas donc 21e donc je suis pas déjà dans les 20 premiers ah, bon non mais fallait s'y attendre il y a quand même de la qualité dans, dans cette game jam mais je suis tout seul donc euh, voilà on descend, et voilà, 38ème, The Flame, par parrain Jean-Philippe, c'est moi. Donc voilà, bah ici j'ai eu 9 notes, alors bah je finis 38ème sur 111, c'est quand même pas mal, quoi. Je suis assez content, faire du résultat, parce que bah, je m'y attendais pas vraiment, parce que bah, c'est vrai que graphiquement parlant, c'est pas terrible. Donc, qu'est-ce que j'ai eu Au niveau de la jouissance du jeu, 26ème, ce qui est bien, parce que c'est mieux que ma note globale. L'usage de la limitation, 28ème, très bien aussi. Le global, 38ème, on l'a vu. La présentation, 46ème. Bon, là, j'avoue que bah, c'est pas faux. Euh, les graphismes, je l'ai dit assez, c'est pas mon truc. Euh, et le concept 47ème bah, Je suis assez d'accord aussi sur la moitié de tableau Parce que bah, le concept Il est très simple, c'est un jeu 2D En fait c'est un platformer 2D que j'ai fait avec un personnage Qui est une flamme pour la chaleur Et puis euh, l'histoire le, le, du score C'est simplement euh, les bonus, il n'y a rien de fantastique là-dedans Je l'ai juste suivi, donc que je me retrouve dans la moyenne C'est plutôt assez, euh, assez logique Donc je dirais que les notations sont plutôt pas mal Et assez fidèles à ce que, à ce que Je, je m'attendais Enfin En tout cas il n'y a, a pas De quoi... Euh, crier euh, à quoi que ce soit c'est plutôt honnête on va dire donc on va aller voir la page des participations bon bah c'est exactement les mêmes infos hein. je vais pas vous embêter avec ça on a eu 9 neuf évaluation et puis voilà ma page de Itchio. alors on peut noter quand même que j'ai soumis mon jeu 1h57 avant l'échéance donc vous voyais que je mentais pas j'étais me coucher tard et la petite page de présentation, vous voyez que j'ai fait rapidement parce que ça c'est important, si vous ne la faites pas, bah, ça ne donne pas envie aux gens d'aller noter. Et d'ailleurs, euh, si vous faites une, une, une Game Jam, pensez bien ici, euh, si vous avez l'occasion, faites-le en HTML, en WebGL parce que l'avantage c'est que ça joue dans le navigateur et ceux qui notent sont pas obligés d'aller euh, le télécharger, euh, ce qui est quand même nettement plus agréable. Voilà. Donc, mon jeu il est là. Bon, je vais plus vous remontrer ce que c'est. Je vous encourage à aller le tester hein, si, si vous voulez le voir. Mais c'était la version que vous avez eue à, à quelques heures, à 11 heures. Après, j'ai plus eu trop eu le temps de bosser dessus. Euh, voilà, il, il est stylé. Euh, c'est vrai qu'il est assez simpliste, je vous l'accorde. Mais euh, bon, j'en suis assez fier. Voilà, bon, ça marche plutôt bien. Avec plus de temps, vous voyez que j'aurais pu faire des choses encore mieux. Et euh, si j'avais pas dû m'occuper des graphismes ça aurait été plus sympa, j'aurais eu plus de temps pour me concentrer sur le gameplay, etc. Donc voilà, bah je suis assez content du résultat, alors dites-moi ce que vous en pensez, n allez, n allez voir sur Ichio et tester le jeu, je vous mettrai un lien euh, sous la vidéo, comme ça vous pouvez aller directement sur la page, tester dans le navigateur. Alors, il y a encore quelques bugs, je vais devoir les corriger, mais j'ai beaucoup de poulot en ce moment, vous allez vous en rendre compte, il y a un bug sur un moment, sur une passerelle euh, qui bouge, on ne sait plus sauter en bas, on a du mal à sauter en bas. Mais hormis ça, ça marche plutôt bien. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller mettre un, un petit message d'encouragement, ça fait toujours plaisir donc je vous retrouve tout de suite maintenant pour une petite conclusion. Alors voilà, vous avez vu ce que j'ai réalisé dans cette Game Jam. Alors en conclusion... Bah, je trouve que c'est plutôt pas mal en tout cas moi j'ai aimé participer à cet événement même si c'est crevant parce que c'est trois jours d'affilée où il faut penser qu'à ça euh, et puis c'est pas évident on a toujours des on a tous des petites choses à faire entre deux et euh, bah, c'est pas évident de dégager du temps mais en tout cas je vous encourage au moins une fois à essayer de faire une game jam et pourquoi pas peut-être en créer une sur notre chaîne si ça vous intéresse mettez un pouce bleu à la vidéo et faites moi pas faites moi en part pardon dans les commentaires parce que on pourrait très bien organiser une game jam comme ça entre nous sur unity et euh, pourquoi pas même mettre un peu plus de temps etc euh, donc ça ça peut être faisable mais en tout cas je vous encourage à essayer au moins une fois parce que ça vous met vraiment face à vous et face aux lacunes que vous pourriez avoir bon moi j'ai pas eu de surprise je savais dès le départ qu'au niveau graphisme j'allais être mauvais et, euh, et ça c'est euh, ça s'est vérifié bon il y a pire hein, euh, mais euh, en tout cas moi c'est pas mon fort c'est vrai que je suis plus développeur que graphiste mais euh, quand on veut faire un jeu indé il faut savoir tout faire donc ça se travaille, d'ailleurs j'ai décidé de travailler un petit peu les graphismes parce que c'est vrai que ça peut aider quand même quand on fait des game jams. mais euh, en règle générale aussi. Donc vraiment essayer, ça peut être sympa, moi je trouve euh, ici le bilan plutôt euh, positif, euh, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment quelque chose, euh, un exercice pas facile et euh, qui prenait pas mal de temps et euh, bah, c'est difficile, des fois vous avez la tête à l'envers et puis il faut quand même, quand même continuer. Euh, la petite pause, il faut savoir gérer son temps, il faut bien penser au projet. Si je devais la refaire, je le ferais euh, différemment. Euh, je ferais un projet beaucoup plus simple à gérer, je prendrais plus de temps sur la réflexion du projet parce que là j'ai foncé un peu de tête baissée, bon, c'est mon habitude. Mais euh, vaut mieux réaliser un petit projet euh, plutôt qu'un gros qui va vous demander beaucoup de temps alors que vous n'aurez pas assez de temps pour vous concentrer sur certains aspects comme le graphisme et autres. Enfin voilà, c'est que mon avis. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.